J'aimerais avoir une belle vision de la vie. Pourquoi ils y arrivent tous Pourquoi pas moi Pourquoi, moi, je ne suis pas comme eux Je suis différente. Je le sais, car les gens normaux, eux, ne veulent pas mourir. Non, eux, ils croquent la vie à pleines dents. La mort leur fait peur. Moi, c'est différent. Moi, je rêve de mourir. Je rêve de cette délivrance. Ne pas savoir ce que je deviendrai une fois morte me rassure. Ne plus avoir de problème, tout ça juste en se coupant, en avalant des cachets. Tout ça en très peu de temps. Savoir qu'on peut passer d'une vie qui nous déplaît à la mort, ça fait du bien. Mais des fois, quand on va mal et qu'on est à deux, toits, à deux doigts de faire cette bêtise, il y a ce petit blocage. Celui qui te dit « Et si au fond, quelque chose de bien allait arriver Peut-être que tu irais mieux. Et cette simple phrase te redonnera espoir. Certes, durant seulement quelques secondes, mais tu as si rarement espoir. Alors tu te dis qu'il faut en profiter. Souvent, les amis essayent de t'aider, mais malheureusement, ils s'y prennent mal, ou ils, se comportent tout simplement, ou ils ne comprennent tout simplement pas ce que l'on ressent, nous, suicidaires. Ils nous trouvent souvent égoïstes car nous ne pensons qu'à nous, qu'à mourir. Car on ne pense pas à ce que ça pourrait leur faire de nous voir mourir. Être suicidaire, ce n'est pas seulement pleurer seul le soir. Non, c'est plus que ça. C'est quand, même en regardant tes amis, ta famille, tu te dis « Si je partais, si je mourais, ils seraient plus heureux. Ils n'auront plus à supporter la personne que je suis. » Je comprends pas. La, la... Moi, je me dis que tous les jours, il y a des surprises. On rencontre plein de gens et... Et c'est ce qui fait que... que le monde est beau et... Ouais. C'est super triste de voir quelqu'un partir. C'est horrible pour ceux qui restent. Parce que... Ils ont... C'est une mère, c'est une soeur, c'est une amie, c'est... C'est son père, c'est... Euh... C'est plein de gens. Et ils comprennent pas. Et Il y a tellement d'autres solutions que, que la mort. Enfin, c'est... J'aime pas les histoires tristes. Je fais ça. <rire>